Bonjour, on coupe internet et on se lance. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo très particulière puisque vous m'avez lancé le challenge de 1 mois avec des poils. Alors j'ai fait le 1 mois sans soutif, le 1 mois végétarien. Et donc là, euh, j'ai fait le 1 mois, 1 mois et demi en toute sincérité avec poils. Donc aujourd'hui, ça va être le thème de la vidéo. On va parler de, de poils. En vrai je savais pas du tout comment monter cette vidéo donc j'ai décidé de faire une faq je vous ai demandé sur instagram de me poser toutes vos questions par rapport à ce mois je vous mets mon instagram ici pensez à vous y abonner vraiment comme ça vous pouvez participer aux prochaines, aux prochaines choses etc et n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce l'air si la vidéo vous plaît et tout ça donc c'est parti on va commencer à répondre à vos questions puisque ça a été moi un mois quand même assez euh, assez original de manon cookie est ce qu'il y a plus d'odeur avec les poils alors je vais enlever un truc on va commencer direct à, à, à casser les trucs mais en fait faut savoir que des poils c'est naturel et qu'en fait les poils servent en fait en outre à vous protéger des odeurs. Euh, vos poils euh, absorbent vos odeurs, etc. Si vous avez des poils à ce niveau, au petit minou, etc., c'est qu'il y a une raison. C'est pas parce que c'est pas pour vous emmerder clair et net. C'est parce qu'en fait les poils protègent. Vous avez des poils dans le nez aussi, ça protège en fait de. qu'il y a des trucs qui rentrent en fait dedans. Et c'est pareil pour le petit minou, c'est pareil pour, pour les aisselles. C'est des zones un peu humides et tout ça qui ont tendance à s'irriter facilement. Donc les poils sont là de base pour euh, protéger tout ça. Donc euh, non, il n'y avait pas d'odeur particulière qui m'ont qui m'ont tracassé je vais vous montrer après une petite vidéo des poils que j'avais puisque bon j'ai filmé que mes aisselles et mes, et mes jambes j'ai pas filmé mon petit minou, vous vous en doutez mais euh, vous allez voir que j'ai pas de poils faut savoir que j'ai commencé à avoir des poils sous les bras euh, à ce niveau genre à 17 ans et que j'en ai genre 30 même pas 20 qui se battent en duel tout cassé et vous allez voir qu'après un mois et demi j'avais rien sur les bras j'avais un petit peu sur les jambes et euh, pour le coup le maillot en fait c'était pas hyper hyper long mais c'était genre hyper étalé en fait faut savoir que moi bah, je me rasais tout depuis hyper longtemps c'était pas long mais c'était étalé faut savoir qu'après j'ai les poils clairs et j'en ai pas beaucoup mais euh, c'est vrai que euh, le maillot, euh, bon bref, on verra après sinon je vous spoil tout là en fait, c'est pas drôle euh, Est-ce que ton entourage t'a fait des remarques ou autre euh, J'ai pas mal de potes à moi qui m'ont fait des réflexions en mode T'es plus copain avec Gillette, t'es plus copain avec Vénus, genre oh, t'as décidé de... Parce qu'en fait quand j'ai... ça se voyait pas vraiment mais en fait quand j'ai les pantalons euh, je retrousse le bas Je fais des ourlets et en fait on voit un petit peu mes poils et du coup j'avais des petites blagues sur le sujet Mais rien de bien méchant, euh, sur les aisselles il n'y a personne qui l'a jamais... C'est une blague cette porte, c'est une blague tous les aisselles, personne ne l'a jamais vu. Voilà, c'était surtout un peu les jambes on m'a fait des petites blagues. faut savoir qu'en fait, moi, j'ai des poils sur une seule partie du corps, c'est mes bras. C'est super con, mais genre j'ai pris sur les bras tout ce que je n'ai pas sur mon corps. J'ai les poils super longs des bras. Et euh, en fait, je vais vous poser une question de suite. Pourquoi euh, vous vous rasez les jambes Pourquoi vous vous rasez les aisselles Pourquoi vous rasez le petit minou Pourquoi vous vous rasez pas les bras Une fois, j'ai posé la question à ma mère. Elle m'a dit, ben bah, parce qu'on les rase pas les bras. Je dis, mais qui t'a dit en fait qu'il fallait raser ses jambes ou son petit minou, etc. En fait, à part la société. Ah oui, c'est une vidéo très ouverte à débat. Hein. Je vous laisse débattre en commentaire de tout ce que vous voulez. À part la société en fait, il y a personne qui t'a dit, Donc voilà, on dit ouais, il faut pas s'épiler les bras, mais pourquoi pas en fait Après tout, c'est des poils et moi, les seuls vraiment que pendant un moment j'ai pilé, c'était mes bras. Je pense que j'en ai au taquet et que ça me, ça me gêne encore une fois, mais on reviendra sur le regard et tout ça un peu plus tard. Euh, si tu t'es senti bien ou pas ou une impression bizarre, bah ben en fait, après tout... Euh je me sentais pareil en fait, ça n'a pas changé ma vie je me sentais pareil, ni bien ni mal c'est pas comme s'il y avait un truc, qui... un cinquième bras qui m'avait poussé quoi, ça n'a pas du tout changé ma, ma vie Kim de... la mieux serait qui me demande est-ce que tu te sentais comme un singe tout poilu alors absolument pas, je me sentais totalement comme un être humain avec des poils enfin, parce que <rire> les poils c'est pas être un singe c'est être un être humain encore une fois Céline qui m'a posé la fameuse question est-ce que ça t'est dérangé au niveau de ton couple je vais y répondre en forme un peu plus poussée euh, faut savoir que euh, j'ai vraiment moi du mal avec les poils que ça soit moi ou mon partenaire j'ai vraiment du mal à accepter que quelqu'un ait énormément de poils et quand mon mec me demande les il faut que tu t'épiles etc je pars du principe que si je le fais lui aussi doit le faire ça va dans, son, dans les deux sens après c'est sûr que euh, en milieu de relation etc enfin ça dépend de où vous en êtes dans votre relation j'ai pas de, de, de, de copains donc j'ai pas de, de relation de couple après je voyais un garçon que je vois toujours en fait mais bon bref ça c'est ma vie voilà bon bref je ne suis pas en couple mais je vois quelqu'un euh, et en fait euh, j'en ai pas parlé avec lui euh, clairement parce que en fait j'ai arrêté de le voir tout simplement pendant un, mois et demi, fait, ah, pas pendant un mois, un mois et demi, j'ai fait la mort. <rire> Je la fille, parce que non je pouvais pas aller là bas avec mes poils et vraiment c'est un, un complexe c'était un truc qui me complexait donc euh, j'ai tenu le challenge hein, mais à ma façon hein. donc euh, pendant un mois et demi j'ai plus trop donné de nouvelles de toute façon j'ai bougé pas mal donc c'était aussi euh, bien donc euh, voilà mais euh, la seule personne à qui j'en ai vraiment parlé c'est mon meilleur ami donc je lui ai montré je lui ai expliqué et tout et il m'a regardé il m'a dit mais en fait t'as pas énormément de poils et tout mais il m'a dit moi je t'avoue que moi les poils j'ai du mal et j'ai dit ouais moi aussi personnellement j'ai du mal alors je peux pas me ramener voir un mec avec des poils en fait donc il euh, y a qu'à lui que j'en ai parlé et Enfin, non, que j'ai montré vraiment mes poils en mode regarde, touche, il me disait mais ça pique pas tant que ça et tout ça, il me disait et tout donc du coup voilà on a parlé de ça pendant pas mal pas mal de temps avec mon meilleur ami mais sinon euh, comme c'est pas mon copain vraiment, mon, le garçon que je vois je, je me suis dit bon, en vrai si j'en avais parlé j'aurais compris je pense, je pense qu'en fait on peut tout comprendre mais il faut communiquer et euh, par exemple euh, quand euh, je sortais de deux ans de relation avec mon ex vers la fin j'avais des périodes où je m'épilais pas parce que j'avais la flemme ou que j'étais en déplacement ou etc euh, ben bah, il faisait avec quoi au bout d'un moment euh, on est des êtres humains Hein, on ne peut pas toujours être poil à poil, mais c'est vrai que moi personnellement, j'ai du mal. En fait, je m'en fous qu'il y ait un tout petit peu de poil vraiment. Par exemple, l'entretien. Bon, je parle par exemple du petit minou, mais je peux pas avoir une grosse forêt de poils. C'est pour moi, ça me gêne. Après, je, moi, ça me gêne pas. Il y a des fois que je vois des filles dans le métro, elles ont des poils, genre des poils sous les bras, des poils ci, des poils ça. Ça me dérange pas du tout, en fait. Tant que vous êtes en accord avec vos principes, voilà, moi, ça me dérange. Euh, du coup, je les enlève. Si ça vous dérange pas, vous les enlevez pas. Il n'y a pas de, euh, voilà. Tant que vous êtes en accord avec vos principes à vous. Après, il y en a qui vont me dire, oui, ça dérange parce que tu as été éduqué à faire que ça te dérangeait. Et peut-être. Oui, dans une société comme ça, je vais pas vous mentir en disant non, c'est vraiment pour mon point de vue. Peut-être que si c'est une formatation et je dis pas le contraire, si on avait tous des poils depuis toujours, peut-être qu'on ferait jamais cette vidéo et peut-être que les poils ne poseraient pas de problème. Je le sais, mais aujourd'hui j'en ai 24 et les poils, bah ça me gêne un petit peu, mais ça me gêne de moins en moins. Donc, euh, why not pour la suite? <rire> Erwan qui me demande est-ce que ça t'a gratté? Euh, absolument pas. Par contre, euh, du coup, je me suis rasée depuis parce que moi je me rase euh, depuis toujours parce que l'épilation me fait des poils incarnés de ouf et que j'ai tellement des poils fins en fait que j'arrive pas vraiment à m'épiler. Et en fait, depuis je me suis rasée j'ai des poils incarnés pas partout partout partout que ce soit sur les jambes sur le petit minot et tout c'est genre un enfer euh, parce qu'en fait vu que je suis restée un mois et demi sans rien faire ben bah, avant je le faisais genre deux fois par mois euh, et là du coup mon corps il a dit what the fuck qu'est ce que tu nous fais donc là j'ai pas mal de, de cicatrices on va dire euh, Mo qui me demande est ce que tu aurais été capable d'aller dans un endroit comme à la piscine alors en toute sincérité non euh, pas le point de vue des jambes alors les jambes ça me dérange pas je m'en bats les noix c'est celle aussi mais du point de vue de mon maillot enfin quand j'étais en, en, en tenue enfin il y avait le foin qui les passait de la charrette comme on dit et moi ça je peux pas je peux pas j'ai beaucoup de mal. Encore euh, des fois je vois des filles euh, s'en foutent et tout, tant mieux pour elles et franchement je les félicite mais moi je ne peux pas. Moi ça me gêne, je vois que ça Enfin, même je, je me regardais, je en mode oh! mais c'est pas possible que ça aille aussi loin quoi, j'ai jamais laissé euh, autant <rire> du coup je en mode oh, what? parce que moi d'habitude je vais faire la place épilée tous les rebords et tout ça et du coup euh, là je en mode oh là là, oh là là, oh là là, oh là là dans toute sincérité. Vous, est-ce que vous pouvez, que, vraiment, n'hésitez pas vraiment à, à donner vraiment vos avis sincères en commentaire, ça m'intéresse de ouf, de ouf. De ouf. Les poils plutôt brun au boulon de base. Encore une fois, j'ai les poils très, très clairs puisque je suis blonde, pas actuellement, mais je suis blonde, voire blonde vénitienne. Genre du coup, je pense que ma couleur de poils, elle doit être, ça doit être le bout de mes racines en fait, en genre mes pointes en un peu plus clair. Genre vraiment, j'en ai vraiment ils sont clairs quoi. Et ils sont, ils sont très clairs. Bon en gros après les questions euh, elles continuent. Est-ce que tu aurais été capable Est-ce que tu te sentais moins féminine etc. Je vais vous donner mon bilan et mon ressenti en fait sur ce mois. Euh, je vais vous mettre juste la, la petite image de comment sont mes poils. Comme vous voyez j'ai très peu de poils donc vous allez me dire oh, t'es une vilaine, t'as as triché parce que t'as très peu de poils etc. Bon voilà je suis née blonde, euh, j'ai grandi blonde, j'ai très peu de poils. Après en outre de ça j'ai la peau blanche je prends des coups de soleil j'ai des plaques à cause du soleil etc Je suis blanche mais j'ai pas de poils non plus donc on peut pas tout avoir hein. vous, vous pouvez vous avez des poils noirs mais vous bronzez peut-être l'hiver moi je suis toute blanche de partout donc voilà euh, non puisque mes poils ne sont pas réellement bons. mais euh, voilà mon ressenti ça a été qu'en fait euh, franchement niveau du maillot ça m'a gêné de ouf Comme je vous l'ai dit ça m'a gêné de ouf Mais euh, finalement c'était surtout en fait les, les, les côtés etc et je me suis dit en fait peut-être que je vais changer ma façon de voir les poils et ma façon de m'épiler mais euh, oui je m'épilerai toujours euh, je suis désolée de décevoir certains je garderai pas mes poils parce que voilà j'ai encore beaucoup de mal avec ça je, euh, les jambes ça me gêne moins les aisselles ça me gêne pas beaucoup non plus et euh, l'hiver je vous avoue que je m'épile pas au poil près hein voilà, c est, c est, voilà. mais c'est surtout voilà au regard de, de, de, de voilà c'est encore quand vous êtes en couple depuis un petit moment je pense que c'est plus facile de parler des poils mais c'est vrai qu'au début d'une relation euh, j'arrive pas, j'arrive pas c'est con à dire mais je vais pas imposer genre moi j'ai des poils et tout ça parce que même moi j'ai du mal moi même déjà avec ça je peux pas l'imposer à quelqu'un donc voilà pour moi c'est bête à dire mais la société vous impose que la féminité ça n'a pas de poils et vous savez quoi peut-être que dans, dans des années les hommes n'auront plus de poils et nous on aura des poils parce que maintenant les hommes se rasent et les femmes se rasent moins donc c'est drôle parce que ça évolue mais voilà niveau du maillot je pense que je vais changer mes habitudes parce que les poils à ce niveau là c'est quand même assez important franchement ça vous protège de pas mal de frottements de pas mal de choses etc euh, mais les autres endroits je pense, je pense que je continuerai bah, plus ou moins en fait ça dépend des périodes mais euh, je l'ai plutôt bien vécu mais j'ai quand même été contente de quand je me suis tout rasée en fait j'étais en mode ah, ça m'a pas apporté plus chaud plus froid j'étais pareil qu'avant et euh... mais, mais moi je me suis sentie un peu plus un peu plus sexy en fait c'est bête à dire mais et vous allez et là il y en a qui vont râler je le sais parce qu'ils vont dire non mais tu peux pas dire que les poils c'est pas sexy mais voilà pour moi j'ai du mal avec les poils et en toute intégrité mais pourtant comme je vous dis il y a des filles qui ont des poils et ça me gêne pas. C'est très joli mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal avec les poils et je vais pas vous mentir en disant euh, voilà pour le port du soutif je vous ai dit mon ressenti que j'étais mieux sans soutif mais je vais pas euh, dire euh, ce qui va dans, dans le sens en fait de la nature moi pour le coup j'ai du mal avec les poils, je vais pas vous dire non c'est mieux d'être sans avec des poils parce que quand vous allez me voir vous allez me dire mais tu t'es rasé en fait Bah oui je vais pas vous mentir parce que je vais pas prêcher la bonne parole en mode faut garder ses poils Si vous, vous sentez à l'aise avec vos poils vous les gardez Si vous vous sentez pas à l'aise avec vos poils vous les enlevez et voilà mais Essayez de vous demander pourquoi, de vous poser les bonnes questions, et si je fais ce genre de vidéo c'est surtout pour s'interroger, pour se poser des questions, pour voir un petit peu ce que ça donne, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer plein de challenges en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous vous êtes capable de tenter l'expérience, etc. N'hésitez pas à tenter les expériences que j'ai fait, genre le mois sans soutif, le mois sans viande, le mois sans poil, euh, avec poil du coup, et surtout me donner vos ressentis sur les réseaux sociaux, etc. Ça serait marrant qu'à la fin je fasse une vidéo où je partage toutes vos expériences à vous sur différents challenges. Ça pourrait être drôle même que j'invite des gens qui ont testé euh, par exemple exemple le mois sans soutif ou hot, euh, à en parler aussi, pourquoi pas euh, faire ça euh, pour 2018. Donc voilà, si vous voulez tester des choses, bah, après vous m'envoyez des petits mails. Donc voilà, je pense avoir fait le tour et pensez à vous abonner à mettre un petit pouce l'air si cette vidéo vous a plu et euh, je vous dis à très bientôt.